des actes des apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant ⁇ Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. ⁇ Alors Pierre prit la parole et dit ⁇ En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Pierre parlait encore quand l'Esprit-Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit-Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit-Saint tout comme nous le et il donna l'ordre à baptiser au nom de Jésus christ ça Alors, ils lui demandèrent de rester et quelques jours avec lui. sa justice, son nation. Chantez au Seigneur et chant nouveau, car il a fait des merveilles Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous célébrons le sixième dimanche de Pâques. Nous sommes toujours dans la joie pascale. À quelques jours de l'Ascension et la Pentecôte, nous entendons de la bouche de Jésus :« Vous êtes mes amis, surtout si nous nous efforçons à suivre ses enseignements. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, mais ses amis. » La liturgie de ce dimanche, tout en faisant suite. À celle de dimanche dernier nous donne d'écouter un très beau message de la bouche de Jésus. C'est le commandement de l'amour qui est mis en avant. Par douze fois le mot amour résonne et l'inclusion avec le mot aimer enveloppe et colore tout le discours. Dans ce discours d'adieu de Jésus la métaphore devient nettement allégorie. Les images sont expliquées terre à terre. Porter du fruit équivaut à aimer. Dans l'instant où Jésus aime jusqu'au bout, il invite ses disciples à se greffer sur le même amour. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns des autres. L'évangile d'aujourd'hui a une profondeur une richesse à tel point il nous surprend. Jésus nous invite tous à demeurer, à aimer, à garder ses commandements. Comme le sarment demeure sur la vigne, c'est un appel à être fidèle pour connaître la communion profonde avec Dieu dans la joie. Là où il n'y a pas d'amour, il ne peut y avoir de joie, c'est le problème du monde actuel, il y a comme un manque d'amour, on dirait que nous vivons dans un monde sans cœur, trop de corruption dans nos pays, trop de violence dans nos villages, trop de haine, trop d'orgueil dans les cœurs des hommes et des femmes de la terre, trop de divisions dans nos familles, dans nos communautés, si Jésus nous demande d'aimer, c'est parce que l'art est la source de toute joie et qu'il veut nous voir comblés de joie. Dans nos vies d'hommes et de femmes, l'amour n'est pas vraiment un mouvement spontané. Nous sommes plus promptes à critiquer, à démolir. C'est pour cela que Jésus doit insister et nous commander de nous aimer les uns les autres pour notre bonheur. Jésus nous invite euh, sur tous les points à faire un pacte d'amour. L'amour de Dieu nous dévance toujours. Il fait descendre à profusion son esprit sur les païens avant même que Pierre n'ait le temps de les évangéliser nous dit l'auteur du livre des actes des apôtres. Il envoie son Fils aux pécheur que nous sommes. Nous croyons l'avoir choisi comme Dieu, alors que c'est Lui qui nous a choisis comme ses enfants, bien avant que nous ayons entendu parler de Lui. Aimer comme il a aimé, c'est bien à une nouvelle manière d'aimer que nous sommes appelés. Ne voyons-nous pas trop... Notre vie de chrétien en thème de devoir à accomplir Notre seul devoir C'est d'aimer Et de nous conduire En ami à l'égard de Dieu Vous et moi Demandons dans notre prière à Dieu Aujourd'hui De nous assurer La force d'aimer comme son Fils De nous apprendre à pardonner comme lui de nous faire voir son action dans notre monde.